Alors Effectivement, ça arrive. Euh, bah, quand une famille comme ça m'interpelle, la première chose, c'est que je l'écoute. et euh, enfin, Je les remercie de me faire confiance, de partager ça, parce que c'est souvent difficile. Euh, après, on j'essaye de, de voir avec eux quelle est leur demande par rapport à l'école. Est-ce qu'il y a des choses à aménager dans l'organisation de l'école On peut parler aussi de comment ça se passe en classe. Euh, et puis, si je vois que la, la difficulté est vraiment importante, euh, bah, on... On peut aussi en parler avec le directeur. Moi, je peux en parler avec le directeur pour qu'on puisse organiser soit une équipe éducative, soit, euh, soit qu'on voit s'il y a d'autres personnes à qui on peut en parler pour, pour en parler avec la, avec la famille. Quoi. En gros, c'est ce qu'on fait. Donc, euh, voilà, c'est accueillir, écouter. Et puis, euh, s'il y a besoin de plus, euh, moi, je vois avec mon directeur.